Bonjour à tous, c'est Anthony et Thibault pour une nouvelle session avec été Indien. Donc euh, toujours avec notre partenaire, on souhaite euh, aujourd'hui vous proposer une nouvelle thématique euh, de séance. On, espèce, on espère que les, les deux premières euh, vous ont plu. Pour aujourd'hui, on va travailler euh, d'autres axes. On va travailler un peu plus le domaine cardio-respiratoire. C'est à dire qu'on va, va faire un petit peu monter les pulsations. On est dans une période où, où on est moins amené à sortir de chez nous. Donc on sollicite moins notre cœur notamment, on le réentraîne moins. Donc on va essayer à travers cette séance de, de le travailler un petit peu plus et euh, de manière à récupérer euh, pendant cette séance, on fera un bloc en plein milieu euh, pour récupérer euh, de, en travaillant l'équilibre et la proprioception. Et puis on renclenchera sur un deuxième bloc euh, qui sollicite le, le système cardio-respiratoire. Exactement. On ne va pas vous rappeler les gestes barrières, je pense que vous les connaissez. Mais surtout évitez vraiment de, de sortir de chez vous, restez le plus, le plus possible à la maison parce que c'est vraiment ça qui va faire que derrière l'épidémie va, va commencer à, à régresser. Donc pour aujourd'hui en termes de matériel, on reste sur, sur des choses ben, de la maison puisqu'on n'a pas, pas trop le choix. Donc une chaise et un balai ou manche à balai pour, pour ceux qui en ont. Et de manière à solliciter un petit peu les, les muscles des, des membres supérieurs, des bras, soit vous avez une paire d'halter et ça suffira, soit vous pouvez prendre des petites bouteilles d'un litre ou un litre cinq et euh, voilà, on a nos, nos boîtes de conserve qui sont aussi à disposition. Vous verrez comment, comment on s'en sert, mais dans tous les cas, essayez d'avoir soit des bouteilles d'eau, soit les boîtes de conserve, soit une paire si si vous en avez vous verrez les exercices qu'on va, qu va vous proposer vont se faire euh, sous forme de, de travail de deux minutes complet c'est à dire que là quand on va chercher à travailler cardio on va vraiment faire un exercice deux minutes sans arrêt donc euh, entre chaque deux minutes il y aura une pause une récupération d'une minute mais on va vraiment l'apprendre pour euh, vraiment bien faire redescendre le cardio pour pouvoir remonter davantage ensuite Donc vous verrez bien on, on, va, on va faire ça au fil de la salle et pour commencer on va s'échauffer comme d'habitude, donc on fait un petit réveil articulaire, on, on relâche bien les épaules, on écarte les pieds à la largeur des épaules et on, dès qu'on monte, on échauffe la nuque, en regarde en haut en bas, on fait quelques allers-retours pour déverrouiller au niveau des cervicales, on reste les épaules bien relâchées et on va à droite à gauche regarder au-dessus de l'épaule. Donc, respiration comme d'habitude, on souffle en allant sur le côté, on inspire en revenant au milieu. Les bras restent le long du corps. Si vous voulez mettre les mains sur les hanches, on peut. Et on respire correctement. Allez, on relâche et on passe aux épaules. Donc là, simplement, on va monter les épaules en inspirant et souffler en redescendant. On monte on redescend, on cale sur la respiration, là c'est une mise en route tranquille, donc on y va doucement, et on monte bien haut, on descend bien bas, allez maintenant on va faire des petits ronds, épaules vers l'arrière, on repasse par devant, on fait des tout petits ronds avec les épaules, les bras restent le long du corps. La respiration sur celui-ci, on respire de façon naturelle. On ne coupe pas la respiration, pas d'apnée. Allez, on change de sens. On accélère un petit peu. Et on relâche. On passe au coude tout doucement. On met... C'est mieux. Le coude dans la main. Et on passe à l'intérieur comme on a déjà fait. On fait des allers-retours à hauteur des poitrines. Ceux qui ont mal aux épaules un petit peu plus bas. Voilà. Et tranquillement, on monte le rythme sur cet exercice-là. On va bien bras tendus au-dessus, bras tendu en dessous. Et on change de bras. Allez, rapide sur celui-ci. Simplement pour chauffer, déverrouiller. On respire tranquillement. Et on relâche on va enchaîner un petit peu avec, euh, avec les poignets donc là, soit vous venez croiser les doigts comme ceci et vous venez tourner un petit peu les poignets soit vous fermez tout simplement les poings et on va venir faire des rotations avec chaque main voilà alors ça rien d'aller vite, hein, le but c'est vraiment de faire la plus grande amplitude possible dans un sens et dans l'autre sens Normalement c'est pas trop mal là, on va continuer avec un petit échauffement au niveau musculaire de l'avant-bras. Je vais vous demander de tendre les bras, regardez comme ceci. On va ouvrir les mains le plus possible et on va fermer. On va ouvrir, on va fermer. On garde bien les bras tendus tout le long, on ouvre, on ferme, on ouvre, on ferme. Et puis là je vais vous demander d'accélérer le plus vite possible. Donc là, essayez d'ouvrir et de fermer. On ouvre toujours à fond, regardez bien mes mains, on ouvre toujours à fond. Hein. Et on accélère, et on accélère, allez, allez, allez, allez, allez, allez plus vite, plus vite, plus vite, j'ouvre complètement, allez, encore, on maintient, allez, encore, 5, 4, allez, plus vite, 3, 2, 1, et on voilà. Normalement, ça doit déjà bien chauffer. Ça chauffe un petit peu. Et on continue avec le bassin et le bas du dos, on va déverrouiller comme d'habitude, donc soit les mains sur les côtés ici, s'il y en a qui sont pas à l'aise et qui ont des douleurs au niveau des épaules, on croise sur la poitrine et on va engager tout le corps, la tête y compris, pour aller regarder, encore une fois, droite à gauche, on garde les deux pieds bien à plat au sol, et on souffle en allant sur le côté, on inspire en revenant, on bloque au milieu, on va de l'autre, allez, on déverrouille bien, on va sentir dans le bas du dos, alors pour ceux qui sont un petit peu plus raides, on va un petit peu moins loin, comme d'habitude, on essaye d'adapter à chacun, derrière l'écran c'est pas évident, donc, essayez d'être le plus à l'écoute possible de votre corps et des éventuelles douleurs que vous pourriez avoir. Allez, on relâche, on remet les bras le long du corps. Et là, on va en faire un qu'on a dû faire à la première ou la deuxième séance, je ne sais plus. Bras le long du corps, les épaules relâchées et tac, on descend le dos bien droit. On ne se penche pas en avant. Toujours un profil pour qu'on essaye de vous montrer au maximum. On de ne pas se pencher en avant comme ça. On reste le plus droit possible et on descend à peu près au niveau du genou. Pour ceux qui sont un petit peu plus souples, on peut essayer d'aller un petit peu plus bas. Ceux qui sont plus raides, on essaye d'aller un petit peu moins bas. Chacun fait en fonction de ce qu'il peut faire. Toujours le dos bien droit, on souffle en descendant, on inspire en remontant. Allez, on n'accélère pas sur celui-ci, on reste sur ce rythme-là. C'est simplement pour les verrouiller. Et on va s'attaquer aux articulations et aux muscles des, des jambes juste après. Allez, on va relâche. On passe aux hanches. Aux hanches et aux muscles des cuisses. Donc là, le dos bien droit. Pour l'instant, on essaye de croiser les mains soit au niveau des épaules, soit on les laisse le long du corps. C'est comme vous êtes le mieux. Et on va simplement monter le genou. tête, Droite-gauche. Allez, on commence tout simplement comme ça. Et on va vite amener un petit peu de coordination. Donc on va mettre les bras ici au niveau des, des épaules. Et on va venir toucher avec le bras opposé au niveau de la cuisse. Donc on essaye dans l'idéal, et vous voyez mieux sur Anthony, de monter le genou à hauteur de la hanche. S'il y en a qui ont un peu plus de difficultés au niveau de l'équilibre ou au niveau des articulations, si ça tiraille un petit peu, vous faites comme moi un petit peu plus bas. Chacun fait comme il peut. Allez, ceux qui se sentent bien, ceux qui vont... Bien au niveau du souffle sur cet exercice-là. On accélère un petit peu. On fait monter les pulsations. Parce qu'après, on va bien travailler. Après, ça va carburer. Au niveau du souffle. Allez, on accélère une dernière fois. 10 secondes encore. Allez, soufflez. Allez, la bouche ouverte pour prendre un maximum d'oxygène. 3, 2, 1. Et on relâche. On reprend tranquillement son souffle, bougez un petit peu, vous essayez de relâcher gentiment au niveau des jambes, au niveau des muscles. Et on enchaîne avec le premier exercice. Alors là, comme je vous ai dit tout à l'heure, l'exercice va se dérouler sur deux minutes. On va d'abord vous faire voir une première fois les quatre exercices qu'il y a dans ces deux minutes. Chaque exercice est réalisé 30 secondes. Donc Le premier exercice, on a les montées de genoux. Deuxième exercice c'est fente alternée, on va tout vous montrer, vous inquiétez pas. Troisième exercice, talon fesses Et le dernier exercice qu'on appelle un jumping jack, c'est ce que font les militaires, mais on va l'adapter, vous allez voir. Vous inquiétez pas, on n'est pas l'armée. Donc le premier exercice comme Thibaut, que vous avez fait voir là ici, montée de genoux, d'accord On va enchaîner 30 secondes. Sans pause, je dis bien sans pause, on va enchaîner avec fente avant. Donc là on va vous demander. De venir pousser devant, voilà, regardez comme Thibaut Et on revient derrière la chaise Et à chaque fois, on pousse avec la jambe de devant, hein, d'accord On ne tire vous... pas avec le dos On vous prévient tout de suite, ceux qui ont des douleurs au niveau du genou, ça ne va pas être trop réalisable Du moins, ça va vous faire mal parce que vous en faites, vous prenez une chaise, vous la mettez sur le côté Et vous allez venir vous appuyer dessus De profil, vous verrez mieux Vous mettez une main dessus, un grand pas Si ça va et que vous vous sentez, on peut descendre bas vous aidez de la chaise pour remonter, si c'est plus doux, faites une légère flexion et on revient, toute petite flexion. Et le but, c'est qu'en allant rapidement, vous allez sentir qu'au niveau du souffle, le rythme cardiaque va s'accélérer. Et c'est ce qu'on veut. Chacun doit gérer le rythme. Là, c'est des séances qui sont très difficiles à faire quand on n'est pas en face de vous, parce que nous, la plupart du temps, quand on vous régule, on, on se fie en fonction de votre essoufflement. Donc, il faut vraiment que vous, vous écoutiez votre votre ressenti, votre niveau d'essoufflement et ne pas hésiter à arrêter avant qu'on le dise mmh, si mmh. vraiment vous vous sentez trop essoufflé c'est vraiment important donc je rappelle le premier exercice, donc montée de genoux deuxième exercice, les fentes là comme vas vient de faire on pousse toujours avec la jambe qui est devant ok troisième exercice je vais vous demander de venir faire ce qu'on appelle des talons fesses ici alors bon, je ne suis pas assez souple pour venir amener les talons contre ma fesse mais voilà, l'idée c'est, voilà et sur un mouvement de balancier, regardez, Thibault, voilà, il y a vraiment un petit mouvement de balancier de gauche à droite, un petit transfert d'appui. On essaye vraiment, voilà, d'aller un petit peu plus vite. Ça, on enchaîne 30 secondes à la suite de la première minute déjà, hein, qui, qui est passée. Et les 30 dernières secondes, on fera les les fameux jumping jack militaires, Donc là, le jumping jack, c'est quoi On va garder les pieds écartés largeur des épaules. Ce qu'on va vous demander, c'est d'ouvrir de, d'un côté avec. Un bras, une jambe, d'ouvrir de l'autre côté, en avançant sur un petit pas, et on revient dans l'autre sens, d'accord Ce qui rapidement donne ceci. Un... Voilà, vous avez vu ça Ça demande des années d'entraînement. Ça demande pas mal de coordination, on rigole, mais on rigole, vous rigolerez moins après, <rire> hein, vous allez voir. En plus, c'est le dernier exercice. Donc On le décortiquera bien pour que vous compreniez, puis après, au fur et à mesure des tours, vous allez voir que, que ça va se faire. On est parti, on donc démarre voilà. le chronomètre. Donc on est parti pour euh, est deux, parti minutes, deux minutes non-stop. Mmh. Alors, euh, il y aura bien sûr une minute de récup après, et on va faire cet enchaînement-là trois fois, ok À adapter en fonction de vous, on le répète, on vous le redira pendant, le, pendant mmh. les exercices. Voilà, exactement. Donc on y va, on est parti pour les montées de genoux. Allez, allez c'est parti. On mène bien à hauteur des hanches, et pour ceux qui sont à l'aise au niveau de la coordination, on engage les bras. Donc on monte les bras avec, Tac, le bras opposé à chaque fois à la jambe. Comme nous, bras droit, bras gauche. Si vous n'êtes pas du tout à l'aise à faire que ça, laissez les bras le long du corps et faites que les montées de genoux. Et chacun s'adapte. Nous, là, ça va, donc on va accélérer un petit peu. Chacun adapte le rythme en fonction de sa fatigue, son essoufflement éventuel. Allez, on respire bien avec la bouche. Allez, ça avait déjà 30 secondes, on enchaîne avec les fentes. Donc là, on vient pousser sur la jambe devant. Voilà. Allez. On garde les dos bien droit, vous regardez loin devant, on ne regarde pas les pieds. Qui reste au bout des jambes, donc ça il n'y a pas de risque. Et on laisse les bras le long du corps, encore une Et fois. Et on y va là. Petite variante un peu plus compliquée, on peut tendre le bras opposé à la jambe encore une fois. Le dos bien droit, regardez devant. Ceux qui ont mal au genou, on fléchit un petit peu moins. Allez, c'est très rapide, on enchaîne. On enchaîne avec les talons-fesses. Donc là, transfert d'appui sur les côtés, on peut mettre ses mains au niveau de ses fesses pour venir toucher avec le talon c'est pareil, on accélère un petit peu. Hein. Le but, ça, c'est vraiment de faire travailler le cardio. Donc, on accélère un petit peu. Vous adaptez le rythme en fonction de vous. Et si vous voulez travailler la respiration avec, on va souffler en fléchissant le genou et inspirer en reposant. Donc, ça demande d'accélérer un petit peu la respiration. Attention, dernier exercice avec le jumping jack. J'avance, j'avance, je recule, je recule. Pied droit, pied gauche, pied droit, pied gauche. Vous voyez, là chaque fois je viens ramener mes mains contre la poitrine j'écarte bien et je reviens un petit pas en avant, hein, d'accord ça fait travailler un petit peu la coordination aussi ça. allez on respire bien avec allez on essaie d'accélérer un petit peu allez soufflez bouche ouverte on prend bien la respiration et on relâche c'est déjà la fin des deux premières minutes donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va récupérer une minute pour vraiment faire bien redescendre cardio. On a été.. On va dire. C'était notre vitesse de croisière là. Donc là, le but, c'est sur la deuxième série, d'essayer d'aller un petit peu plus vite dans l'enchaînement des exercices. Donc je vous rappelle l'enchaînement des exercices. montez de genoux. Les fentes comme on vous a fait voir. On alterne droite et gauche à chaque fois. Talon fesses toujours très dynamique. Oh, dynamique. Et puis on vient terminer par le jumping jack qu'on vous a fait voir là juste à la fin. Buvez un petit coup, hydratez-vous voilà. On a encore, encore le temps, on a 30 secondes encore pour récupérer Le souffle est en train de redescendre et on répète, adaptez bien le rythme en fonction de votre ressenti Si là vous vous sentiez très facile, vous avez juste à accélérer un petit peu la façon dont vous faites les mouvements Si c'était déjà un petit peu compliqué, ben vous ralentissez un petit peu la cadence Il nous reste Allez. deux tours à faire comme on vient de faire le premier On respecte bien le temps de récupération, il nous reste 5 secondes Allez en place, on se met bien en place et on Hop. repart avec les montées de genoux, c'est parti! On repart, allez, c'est parti! Donc, avec les bras comme tout à l'heure, coordonnés, on essaie de souffler en montant, en descendant. Si vous allez trop vite pour caler la respiration dessus, vous respirez naturellement, mais pas d'apnée. Alors, on monte bien les genoux, on essaie d'aller un petit peu plus vite. Les genoux bien montés à 90 degrés, vous voyez là? On regarde bien loin devant, le dos bien droit. Et on respire bien, on respire bien. Allez! C'est vrai que ça fait un peu armé. Hein. <rire> Allez, courage. 3, 2, 1. Top Et on relâche. On enchaîne avec les fentes. Donc on vient venir fléchir vers l'avant et on revient. Allez, le dos bien droit. N'oubliez pas l'appui de la chaise pour ceux qui ont un petit peu plus de, de douleur ou de difficulté au niveau de l'équilibre. Et on engage les bras, le bras opposé avec si on peut. Euh, soufflez bien. Soufflez en remontant sur euh, elle 5, 4, 3, 2, 1. Et on relâche. Allez, on enchaîne avec talons-fesses. On va venir mettre les mains derrière et on enchaîne avec les talons-fesses. On essaye d'aller un petit peu plus vite que la première série. D'accord On reste le dos bien droit. Là, c'est vraiment mes jambes qui travaillent. Hein. Allez, soufflez. Allez, grandissez-vous au maximum. Si le rythme est trop rapide, n'hésitez pas à diminuer un petit peu. Hein. Allez, allez, allez, on souffle. On relâche et on termine par le dernier, le jumping jack. Voilà, je reviens, j'avance droite, gauche, droite, gauche. D'accord Allez, soufflez. Allez, ça s'enchaîne pas mal là. Hein allez, allez, allez, courage. Allez, deux bien droit. Allez, allez, on y va, on avance toujours un petit pas, on recule. 1, 2, 3, 4, voyez, 4 temps. Et on relâche. Allez, hydratez-vous, laissez le souffle redescendre gentiment. Buvez, buvez, c'est vraiment important. S'il y en a qui veulent s'asseoir, vous asseyez. Vous faites, euh, à votre santé. Pas de soucis. À consommer sans modération, c'est de l'eau, bien sûr. Sur le dernier tour, s'il y en a qui veulent se mettre une petite difficulté, je vais les prendre pour vous montrer, vous prenez une paire d'haltères ou les petites bouteilles d'eau dont je vous parlais tout à l'heure ou, ou quelque chose d'autre hein, auquel on n'aurait pas pensé que vous pouvez tenir à la main et qui fait entre 1 et 2 kg en fonction de, de vos capacités. C'est vraiment pour ceux vraiment qui se sentaient très à l'aise sur les deux premières séries où on pouvait vraiment plus accélérer. Donc les autres, vous restez calés sur ce que je fais. Sinon, ceux qui sentaient vraiment à l'aise, vous prenez des alters, oui. des boîtes de conserve. Je, je, a... je vais prendre les bouteilles d'eau pour me rapprocher de ce que vous pouvez faire à la maison. Voilà. Si vous avez des alters, prenez des alters, c'est bien plus pratique. Mais ça marche tout aussi bien avec les bouteilles. Alors un litre, c'est déjà pas mal. Un litre, ça commence à faire lourd, hein. mais un litre, c'est déjà pas mal. Attention, on va reprendre. Alors en pour le premier exercice, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'est monter montée de genoux. Donc on y va, c'est parti pour 30 secondes de montée de genoux. Allez, Allez. donc avec les poids, on monte. À hauteur de, de la poitrine des pectoraux toujours en coordonnant bien le bras opposé à la jambe qui monte et on garde un vos rythme. c'est le dernier tour, c'est le troisième allez on y va, on essaie d'accélérer un petit peu là allez, prenez des grandes bouffées d'air on souffle tout allez, allez allez on y va on enchaîne allez top on va lâcher on enchaîne avec les fentes avant. Donc là, les fentes, je rappelle, on vient bien pousser avec la jambe de devant qui prend un puits. On garde le dos bien droit. Et j'entends le bras, si je suis aussi. vraiment à l'aise. Le bras opposé à la jambe qui avance. Et, et le dos bien droit. Allez, sur celui-ci, on essaye de souffler sur la remontée et d'inspirer sur la descente. Allez. 3, 2, Allez, dos droit et on relâche et là, on enchaîne avec les talons-fesses allez, pas de repos, hein. c'est 2 minutes, on le sort donc là, les haltères, on les laisse les haltères ou les bouteilles, on ne les bouge plus allez, on est bien au-dessus de la jambe d'appui. n'oubliez pas le petit transfert de poids sur le côté et on accélère un petit peu, allez allez, 1, 2 3 4, 5 6 7, 8 9 et ils sont terminés avec le jumping jack, on vient écarter, et on revient, allez, soufflez bien. Je me lance. On ne voit pas. Aïe on voit pas, on le voit pas, on le voit pas. C'est vrai qu'on est vraiment confiné. Hein. Allez, courage, on écarte bien, on écarte. Allez, on accélère. Hop, hop. Ça demande un petit peu plus de coordination cet exercice-là. Hein. Pensez bien, droite, gauche, droite, gauche. Allez, droite. rapide toujours, droite, le bien gauche. bien regarde devant, regarde devant, regardez l'écran, regardez dans une glace si vous avez une glace. Et on relâche! Ouais. Bon, c'est pas trop mal? Je sais pas ce que vous en pensez. Soufflez Mais nous, c'est déjà. Euh... Si chacun le fait à son rythme, ça sollicite correctement. Il faut juste pas vouloir en faire trop. Et puis, du coup, pas être trop feignant, mais ça, on sur vous là-dessus. <rire> Allez, donc récupérez, prenez le temps. S'il si faut vous asseoir 30 secondes, asseyez-vous 30 secondes. Si vous avez besoin davantage de récupération, vous faites un petit clic sur pause. Et puis vous relancez une fois que, que vous avez bien récupéré c'est important de bien reprendre le souffle là on sollicite bien sûr deux minutes il faut absolument qu'on ait au moins une minute une minute 30 de récup et là on va faire un bloc de allez, 7 8 minutes d'équilibre donc vous, a, vous aurez le temps de, ré, de récupérer un petit peu aussi donc là plus de chrono hein, comme l'a dit Thibault on va rester sur l'équilibre pour bien récupérer on va vous demander de, munir, de vous munir d'une chaise pour euh, ceux qui sentent que leur équipe est vraiment ouais. pas, pas, pas top. Euh, sinon, pour ceux qui sont vraiment plus en confiance, essayez de faire sans chaise. Bon, gardez toujours un meuble à côté de vous, pour euh, toujours par question de sécurité, hein, pour euh, en cas de parade, euh, voilà, pour éviter de, ouais. de tomber, parce que là, l'exercice est vraiment assez compliqué. Donc, je vais vous faire voir, on appelle ça l'avion. Donc, là, l'avion, ce que je fais, c'est que je vais mettre sur un pied, le pied que vous voulez, de toute façon, on va faire les deux côtés. Soit je me tiens la chaise, soit je ne me tiens pas. Tu va le faire sans se tenir, moi je vais le faire en tenant. Là, on va venir tendre l'autre jambe vers l'arrière. J'essaye d'aligner mon talon, mon genou, ma fesse et mon dos. Voyez et les deux bras vers l'avant. Et on revient. Alors soit les deux bras, pour moi par exemple, ça va être un seul bras. Et on revient, d'accord S'il y a besoin, on repose le pied. S'il n'y a pas besoin, on garde le pied en l'air. Ça travaille davantage l'équilibre. Et on y va une deuxième fois. On fléchit un petit peu le genou sur lequel on a l'appui. On tend bien le bras derrière les bras devant et on revient à zéro. Allez, trois. On souffle, on souffle en tendant. Et on revient en inspirant. Allez. Allez, encore trois. Ah, ça demande de la souplesse. hein. La souplesse de l'équilibre. On repose, allez, encore deux. On revient. Et le dernier. Allez, respirez bien profondément. Soufflez, soufflez, soufflez, soufflez. Et on relâche. Et là on va faire la deuxième on récupérer, Il est un petit peu plus dur. Si vraiment vous sentez que c'est difficile, n'allez pas à l'horizontale. C'est difficile de, de s'aligner complètement. Vous allez simplement tendre les bras devant et vous essayez d'aller toucher la pointe de pied derrière. Et puis revenez en ayant le pied en l'air. Chacun à vous encore une fois d'adapter. Celui-ci est un petit peu plus difficile. On change de jambe, on est parti avec l'autre jambe, donc moi c'était le pied droit, là je fais le pied gauche. Et on va venir, pareil. Voilà. Essayez d'aligner l'ensemble. Et on remonte tout doucement. Voilà. Allez, allez, allez, allez. On fléchissez un petit peu la jambe d'appui. Hein. Restez pas genoux tendus. On fléchit légèrement, ça travaille énormément la procréception et l'équilibre. La tête dans l'alignement de la colonne. Allez, on est à moitié. Si c'est trop dur, vous arrêtez à 4 ou 5. On est à 3. Le quatrième. Le cinquième. Allez, allez, allez, on se concentre. Et le tout dernier. Si vous en avez encore un petit peu. Et on revient. Et là, normalement, on sent bien dans la cuisse, la cheville, que ça travaille. Encore une fois, si vous souhaitez le refaire et que c'était trop dur pour cette fois pour vous. Faites la variante que je vous ai dit ou qu'Anthony vous a montré sur chaise. Soit vous allez toucher, je vous montre que vous voyez bien. Vous allez toucher pointe de pied derrière le plus loin possible en tendant les bras devant. Et vous revenez pieds joints. Tac, on va derrière, on revient pieds joints. Ou alors avec la chaise. Ça va Pour bien récupérer, on en refait un en statique où on ne bouge pas. Comme ça, le souffle va vraiment bien redescendre si ce n'est pas encore redescendu. Donc on va se mettre deux variantes possibles, soit sur une jambe. Soit pied tandem comme Anthony va vous montrer. Moi je vous montre sur une jambe, donc c'est pas dur. Hein Là c'est pas dur. <rire> si c'est un peu dur. Mm -hmm. On se met en équilibre sur une jambe et on essaye de garder une position statique. Ceux qui veulent en venir poser le pied sur le genou. Et pour la variante d'Anthony. Donc les pieds en tandem, ce qu'on appelle en tandem. Un pied l'un devant l'autre, vraiment collé, d'accord On vient de se redresser, on met les mains sur les hanches comme ceci. On essaye de tenir un équilibre. Essayez de mettre votre pied ou votre jambe entre guillemets. La moins forte, derrière, pour travailler davantage d'équilibre. Allez, encore 15 secondes. Donc, restez le dos bien droit, fixez un point devant. Et on essaye de rester bien fixe. On reste toujours sur la même jambe. Si vous êtes déséquilibré, reposez le pied. Et revenez toujours sur la même jambe. On change dans 5 secondes. Alors on reste toujours sur la seule et même jambe qu'on a commencé. Top, on relâche. Donc on repose, on repose, on repose, on repose et on va aller sur l'autre jambe. Donc ça chauffe un petit peu dans la jambe d'appui, c'est complètement normal. Pour ceux où c'est vraiment facile le tandem ou c'est vraiment trop difficile l'unipodal, Donc euh, sur un pied, je vais vous demander de venir fléchir comme ceci en tandem. Voyez, comme ça, ça va vous faire travailler davantage un petit peu les cuisses et l'équilibre. Allez, on est reparti pour 30 secondes. Pour les plus à l'aise, on garde les 30 secondes sans bouger. Le genou un petit peu plié, tac, fléchis légèrement dernière partie pour 30 secondes à tenir et à partir de maintenant donc ceux qui sont les moins à l'aise et qui ont besoin de reposer c'est pas grave entraînez-vous c'est de la répétition pour les plus à l'aise et ceux qui sortent le mieux on essaye de fermer les yeux donc s'il y a besoin on équilibre un petit peu avec les bras sur les côtés on ferme les yeux on garde les genoux pliés on essaye de bien ressortir dans la cheville dans le genou faites vraiment très attention à fermer les yeux hein, ça. ça déstabilise vraiment beaucoup c'est l'oreille interne qui participe vraiment à l'équilibre donc faites vraiment attention à ça 3 2, 1 et on relâche. On va tous faire pied tandem comme Anthony, un petit dernier pour récupérer. Tous, tous, tous, donc un pied devant l'autre, Anthony de face, ou l'inverse, comme ça. Et moi de profil, on fait une vraie vraie ligne. Exceptionnellement, vous avez le droit de regarder vos pieds au démarrage pour bien voir que c'est une vraie vraie ligne. Pas de pied de cochon, pas de pied écarté. On essaye de vraiment garder une belle ligne et une fois qu'on y est, on se redresse au maximum. Toujours pour ceux qui veulent on se rassure avec, euh, avec la chaise à un côté. Je ne suis la même chaise, pas obligé d'être bien, vous voyez. Je garde toujours une main bien au-dessus, je sais qu'elle est là. Et on ferme tous les yeux. Ceux qui ont vraiment de gros déséquilibres, vous restez les yeux ouverts et essayez déjà de tenir euh, cette êtes, position là. Vous allez voir, c'est vraiment pas évident. Hein. 10 secondes encore. Faut bien vous concentrer. Hein. Donc on se redresse, relâchez les doigts de pied, répartissez le poids du corps sur les, les deux jambes, c'est à vous de trouver euh, où est-ce que vous êtes le plus à l'aise. Allez, 3, 2, 1 et on relâche. Buvez un petit coup, relâchez, marchez un petit peu sur place. On vous laisse une trentaine de secondes de récupération et on enchaîne avec le deuxième bloc de cardio. Exactement. Mais buvez vraiment, c'est important. Donc là, on va solliciter un petit peu plus les membres supérieurs. Encore une fois, deux variantes. Soit vous n'avez zéro matériel et vous allez faire exactement les mêmes mouvements que nous avec vos bras. Sans, sans bâton, sans balai, sans rien Vous pouvez faire exactement la même chose Première variante avec Anthony Si vous avez un bâton, c'est mieux pour la posture Et essayer de, de, de, de se tenir le plus droit possible Pour pas se faire mal au dos <coughs> Troisième variante Moi je vais prendre une paire d'alternes Encore une fois, on peut prendre les bouteilles d'eau de tout à l'heure Des boîtes de conserve Tout ce qui pourrait être facilement euh, euh, Préhensible à la main, à la main. Et qui fait 1 un kg, kilo, 1,5 un kg, peut-être 2 C'est vous qui gérez donc, le premier exercice, ce que je vais vous demander, c'est de bien mettre les mains au-dessus du bâton ou au-dessus au -dessus des haltères, d'accord Voilà. On va légèrement fléchir les genoux, si je regarde un petit peu de profil, vous voyez, j'ai un petit peu les fesses en arrière. Attention, je ne viens pas descendre jusque-là, hein, mais vraiment, le, on va dire une vingtaine de degrés, d'accord Je fléchis, et ce qu'on va faire, on va venir enchaîner ce mouvement-là contre la poitrine, donc le tirage contre la poitrine. On vient pousser. À chaque fois que je reviens, voilà. Et une fois que je suis arrivé à la poitrine, je monte au niveau des yeux. Donc une fois en haut, une fois devant. Allez. Et à chaque fois, je repasse par la poitrine, hein, d'accord Donc vous, vous adaptez avec vos douleurs d'épaule. Volontairement, je montre l'extrême, c'est-à-dire on monte les bras complètement au-dessus de la tête. Exactement. Et si ceux qui ont plus mal aux épaules à la rigueur, fait que devant. Et vous faites des allers-retours simplement. Donc ça, on va faire cet exercice-là une minute, et on enchaînera à la suite un autre exercice. Oula. On est exactement dans la même position. On garde les bras tendus. Pour ceux qui ont vraiment mal aux épaules, on va garder les bras fléchis. D'accord Et là on va venir monter le genou à chaque fois. Pour ceux qui ont on des ouais, on met une haltère de chaque côté du genou. Une halter ou une bouteille. Hein. Et soit les prises comme moi, paume de main vers le sol, sinon vous tournez d'un quart de tour. Tac Et vous pouvez venir englober la cuisse, le genou avec vos bras. Voilà, ça c'est les deux exercices qu'on va enchaîner pendant une minute chacun trois fois d'accord donc une minute ça peut être long ça dépend pour qui vous avez tous des niveaux différents donc on le répète on est un peu rabat jouer avec ça mais n'hésitez pas à adapter en fonction de vous si au bout de 45 secondes vous sentez que vous êtes au bout stoppé on ne, ne ouais, force de... pas hein, c'est pas c'est pas le but là aujourd'hui hein. le but c'est de maintenir une activité physique régulière et vraiment modérée donc euh, faites, à, faites vraiment attention à votre respiration on y va on est parti donc pour le premier exercice Allez, fléchissez les genoux légèrement, tirez les fesses derrière, dos droit Et on est parti On est parti Allez, devant, poitrine, en haut Poitrine, devant, poitrine, en haut A chaque fois on repasse par la poitrine et on alterne une fois devant, une fois en haut Je répète pour ceux qui ont mal aux épaules, on ne fait que devant Et si vraiment vous avez mal, pardon, même en allant devant, vous allez un petit peu plus bas Chacun comme vous pouvez N'oubliez pas de bien fléchir les jambes, hein. ça fait travailler un petit peu les jambes aussi, d'accord On vient bien vers l'avant, vers le haut, allez, soufflez, on essaie d'accélérer un petit peu là. Allez, la respiration c'est simple, on souffle en tendant les bras et on inspire en ramenant la poitrine. Allez, on accélère encore un petit peu, On doit bien chauffer dans les bras déjà. Hein. On garde bien les, les genoux. Légèrement fléchi. Adaptez le rythme. Allez, 5, 4, 3, 2, 1. Ok. On enchaîne tout de suite avec le second exercice qui est bras tendu comme ceci. Et là, je vais venir monter tout en haut. Je descends un genou, je remonte. Allez, c'est parti. Allez, souffle bien. Allez, dos droit, on regarde loin devant, regardez pas les pieds. Donc je répète, ceux pour qui avec les haltères ou les bouteilles ce serait trop lourd, ne vous, vous embêtez pas, vous posez et quitte à mettre un petit peu plus de fréquence, on accélère un petit peu mais à vide. C'est comme vous le sentez. Attention aux épaules, là, ça change bien. Hein. Allez, allez, on y va, on accélère. Pour ceux qui, vraiment ça devient dur aux épaules, on rapproche les coudes. Voyez, simplement flexion de coude. On continue à bien monter les genoux, c'est important. Allez, 10 secondes, il vous reste 10 secondes. Allez, allez, allez. Allez, l'autre, droit, on respire bien, pas d'apnée. 3, 2, 1. Et, on, et on relâche. Et on récupère. On récupère une minute, c'est pareil. Hein. Pareil que lors de la première, euh, la première série d'exercices, on récupère une minute pour vraiment bien faire redescendre la fréquence cardiaque. Laissez un petit peu les muscles récupérer. Et surtout, hydratez-vous parce que quand vous avez soif, c'est que votre corps a détecté déjà qu'il y avait un manque d'eau. Donc c'est déjà un petit peu trop tard. Essayez toujours d'anticiper la soif, de boire davantage même si vous n'avez pas soif. Ceux qui seraient encore en difficulté malgré les variantes qu'on vous donne, faites sur chaise. Vous asseyez sur le bord de la chaise dynamique bien droit. Les pieds bien sous les genoux. Et pour le premier exercice, on tire poitrine en haut, devant, en haut, et on alterne ces deux phases-là. Et puis pour l'autre, vous prenez montée de genoux, assis. Vous pouvez varier comme ça. Attention. Il nous reste 5 secondes avant de reprendre. Donc là, on refait deux fondre. fois ce qu'on vient de faire. Donc pieds écartés, genoux fléchis. Allez on tire oui. les fesses un petit peu vers l'arrière. On se redresse bien. On y va Et allez. Allez, c'est parti pour deux minutes. Donc une minute cet exercice-là, et une minute le deuxième. Vous adaptez le temps, si 45 secondes vous suffisent, vous stoppez à 45 secondes, et vous repartirez avec nous après. Allez, soufflez bien, on garde bien le genou fléchis, regardez comme tu beau le dos bien droit. Ceux qui ont tendance à avoir un petit peu mal au dos, vu qu'on tend les bras, ça va faire levier, ça peut tirer dans le bas du dos. Donc essayez au niveau du bassin, certes vous tirez les fesses derrière, mais une fois qu'on est dans cette position-là, tête petit coup de bassin vers l'avant pour protéger les lombaires. Et on est parti devant, en haut, en repassant par la poitrine. Allez, ça commence à bien tirer au niveau des bras. Allez, soufflez, hein. Il vous reste 20 secondes pour cet exercice-là. Allez. Allez, on souffle bien. On souffle bien. Allez, courage. Et sans altère pour ceux qui seraient un petit peu plus en difficulté. Ça devient lourd à balais, là. Hein. <rire> Allez, on relâche. On enchaîne avec le deuxième exercice, je vous rappelle, bras, soit les bras tendus, soit les bras légèrement fléchis, on vient monter à chaque fois le genou et on remonte. Allez, dynamique, toujours le dos droit, là le souffle il monte c'est normal chez tout le monde, donc vous gérez, soit vous diminuez le rythme, soit vous prenez une pause un petit peu entre les deux exercices qu'on vous montre, soit vous arrêtez avant, c'est compliqué de, de tous vous guider un par un, mais soyez vraiment à l'écoute de votre, votre souffle et votre ressenti. Allez, bouche ouverte, on prend le d'air, on souffle bien, on respire correctement. Allez, il vous reste 20 secondes. On essaie d'accélérer un petit peu sur les 20 dernières secondes. Allez. Allez, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 2, 2, pardon, 1, et on relâche. C'est pas mal on oui, un petit peu la fenêtre, on répète, pour ceux qui voudraient répéter cette séance, n'hésitez pas à la faire dehors, si vous avez la possibilité, avec bon, un téléphone, on ne voit pas grand chose, mais avec une tablette, un ordinateur, si vraiment il n'y a qu'un téléphone, prenez le téléphone, mais si vous pouvez la faire dehors, c'est tout bénef. On souffle bien, la minute de récupération c'est fait pour ça, il nous reste une dernière série à faire. Donc là on essaye vraiment de, de taper dedans, hein, comme on peut dire. Pour ceux qui peuvent. Et ceux qui sont en dur, parce qu'on est au bout de la séance, c'est le dernier exercice. Vous faites, essayez de le faire si ça va, hein, mais vous le faites tranquillement. D'accord Si vous pouvez tenir une minute en allant beaucoup plus lentement qu'avant, c'est très bien. Ah, le but, c'est vraiment de tenir à la longueur. Hein. Attention, hein, c'est d'apprendre à vous connaître, d'apprendre à gérer son effort. Et de tenir sur la longueur de l'exercice, soit deux minutes. Il vous reste 10 secondes de récupération. Préparez-vous. Donc, même position que tout à l'heure. On fléchit les genoux, le dos bien droit, petit coup de bassin comme je vous ai montré, tech vers l'avant pour protéger les lombaires et on est parti, et on y va, c'est reparti pour deux minutes. Allez. Donc on souffle en tendant les bras à chaque fois et on inspire en ramenant vers vous, ça demande une cadence respiratoire un peu plus élevée. Si vous n'arrivez vraiment pas à caler la respiration sur ce mouvement, respirez à votre rythme, mais ne coupez pas la respiration. Surtout pas d'apnée. Allez, soufflez bien, soufflez bien. Ça commence à tirer dans les bras. C'est la dernière série, c'est normal, il vous reste 30 secondes. Allez. Allez, assis pour ceux qui doivent être assis. Les haltères si elles sont de trop, vous les posez. Les bouteilles d'eau, pareil. Allez, on y va, on y va, on y va. Allez, 15 secondes, courage, allez, allez c'est bien, allez, gardez les genoux fléchis, la petite flexion comme on a dit, on tend devant, en haut, on relâche, on est reparti pour le deuxième exercice, je vous rappelle le deuxième exercice, toujours les mains au-dessus du bâton les coudes collés au corps ou bras tendus devant, et là on va venir monter très haut, on descend contre le genou, allez, dernière minute, alors, On monte bien le genou très haut, hein. c'est pas le bâton qui descend, c'est le genou qui monte à sa rencontre. Et on le répète une dernière fois, mais écoutez-vous si le souffle est trop dur. Vous faites une pause, vous stoppez ou vous ralentissez, c'est à vous de, vous de vous écouter. Vous devez toujours être en capacité de pouvoir parler, même si le souffle il est accéléré. Allez, soufflez. Un peu comme nous, actuellement. Le souffle il monte pour tout le monde, c'est normal. Le tout, c'est de gérer. Allez. On a une bonne cadence, hein, c'est bien. Il vous reste 20 secondes. Allez, dernière 20 secondes. Allez, allez, allez, allez. Et on souffle. Allez, 8 secondes. Allez. 5, 4, 3, 2, 1. Et on relâche. C'est pas mal. Allez, posez-vous s'il faut. Asseyez-vous un petit peu. Récupérez gentiment. Ah oh, oui, okay, je m'en sors un petit peu. Et euh, pour terminer, on vous a montré la, la séance précédente euh, deux types d'étirements. On avait étiré au niveau des mollets sur cet étirement-là. On ne voit pas bien d'ailleurs. Voilà. Donc pour étirer les mollets de la jambe arrière. On a montré le deuxième où on se tenait sur la chaise et où on se laissait basculer vers l'arrière pour tirer toute la chaîne postérieure. Et aujourd'hui, on va vous montrer l'étirement de l'avant de la cuisse, le quadriceps et euh, les adducteurs. Donc pour le premier, pour étirer la bande de la cuisse, c'est les muscles qui travaillent principalement quand on fait les flexions. On a, on a déjà dû en faire avec vous quand on fléchit, on remonte. C'est la bande des cuisses qui travaillent principalement, donc il faut les étirer. Vous prenez un appui, soit un mur, un radiateur, une un chaise. meuble, une chaise. Et moi je vous montre des profil pour que vous voyez. Anthony se met de face. L'idée c'est de venir attraper son pied et une fois qu'on a le pied, donc on prend bien au niveau du, du coup de pied, on se redresse au maximum et là on va venir rapprocher les deux genoux l'un de l'autre, donc on se redresse bien, on est bien sur la jambe d'appui et là ça va tirer sur l'avant de la cuisse. Une fois qu'on sent l'étirement même principe que la semaine dernière, on maintient 10 à 20 secondes en respirant tranquillement. Ça fait un petit temps de retour au calme. Relâchez vraiment tout le reste. Hein, ça doit vraiment être au niveau de la cuisse, du quadriceps. Et vraiment, relâchez les épaules, décontractez-vous. Donc, c'est comme la semaine passée, comme la séance précédente. Le muscle, on sent l'étirement, le muscle, qui se remet en place et on va changer de jambe. On change la jambe d'appui, Ici, il faut, on se tient. On se met en place, la main au niveau du coup de pied. Et petit à petit, on se redresse en rapprochant les deux genoux, oui. pas, pas le genou en avant, le genou aligné. C'est exactement ce que j'allais dire, ouais. le genou ne doit pas dépasser l'autre, hein, voyez. là j'essaie vraiment d'aligner les deux, et je me redresse, et là ça va tirer tout de suite, vous allez le sentir. Donc 10 à 20 secondes, là on ne vous le montre qu'une fois, euh... c'est pour vous montrer, mais n'hésitez pas à répéter 2 à 3 fois par jambe, si demain vous avez des petites courbatures, ou même pour simplement vous assouplir au quotidien, vous pouvez les faire euh, sans... Sans modération, ouais, vrai. ça ne fait absolument pas de mal au contraire. Et le deuxième, pour étirer les adducteurs, donc moi je me mets de face, en est de profil, on écarte bien les pieds, un petit peu plus large que la largeur des épaules cette fois, et là on va venir fléchir un tout petit peu sur le genou, Alors moi c'est le gauche, si vous faites le droit c'est pas grave, mais on vient fléchir sur un genou, et la jambe opposée elle reste le plus tendue possible, on se redresse, et comme si on voulait avec notre genou qui est tendu, aller vers le pied opposé on force dans cette direction et vous allez sentir que ça tire dans l'intérieur de la cuisse faut pas vous faire de mal on ne se penche pas en avant, regardez nous, on est droit relâché c'est juste une histoire de, de posture on se redresse bien et quand on sort l'étirement, on le maintient si au niveau des cuisses, ça chauffe trop encore une fois musculairement, ça travaille un petit peu prenez un appui avec une chaise, ça soulagera un petit peu allez, on relâche on remonte et même chose, on fléchit de l'autre l'autre côté donc on essaie d'avoir les pieds au sol, euh, bien à plat et parallèle. Je si on voit bien les pieds. Là c'est bon. Et c'est juste une histoire de prendre la posture, on reste bien droit. Et on maintient l'étirement 10 à 20 secondes. Allez, on refait une fois la première jambe pour la route. Donc encore une fois, deux, trois fois par jambe. Vous pouvez en abuser mais surtout pas comme on peut voir des fois. Pas d'un coup comme ça, ça sert à rien, c'est un élastique, un muscle, ça peut ça peut lâcher. Donc Il faut y aller doucement. Alors, on fait un étirement, on s'arrête là, on va jamais venir donner d'un coup. Surtout, surtout, surtout. Allez, la deuxième jambe. Donc si vous combinez ces étirements-là à ceux de la semaine passée, le mollet et toute la chaîne de derrière sur celui-ci, ça vous prend allez, 5 minutes, 5-6 minutes et ça fait du bien. Et c'est déjà pas mal. ouais. Et ça relâche bien. Donc voilà pour aujourd'hui. Donc vous avez les deux séances précédentes où on a fait de la mobilisation articulaire et musculaire. Ça ne veut pas dire qu'on n'en a pas fait aujourd'hui, mais aujourd'hui on a plus axé le travail sur euh, voilà, un travail d'endurance, un travail de fond, du cardio comme on dit, pour euh, bah, tenir les efforts sur la durée Exactement. sans être plus fatigué qu'avant. Dans, dans les temps de confinement comme en ce moment, on sort beaucoup moins. Donc euh, il faut essayer de remplacer par des petits exercices euh, de cette façon-là. Voilà. On va vous laisser pour aujourd'hui et... Euh, on vous souhaite bonne récupération parce que je pense que ça va bien travailler. Hein. Et n'hésitez pas à retrouver cette séance sur le site d'Été Indien, notre, euh, notre partenaire sur, euh, sur ce programme. Voilà, à bientôt, à la semaine prochaine. À bientôt.